Maintenant, nous allons vous présenter les exercices cardio pour vos enchaînements. On va commencer par les exercices à 0,5 points. Premier exercice, jeu de, jeu, jeu de jambes du boxeur par Hakim. C'est parti, c'est une impulsion et une répulsion pied avant, pied arrière. De profil et de face, bien équilibré, les jambes semi-fléchies. Nous allons vous présenter maintenant euh, l'exercice montée de genoux sans impulsion, donc il n'y a pas de saut. Le, le genou monte en opposition avec le coude, et on peut aller un peu plus vite. Voilà, c'est parfait. Le dos est bien droit, surtout ne pas pencher vers l'avant. De profil. Voilà. Donc le rythme peut être un peu plus élevé puisque c'est un exercice cardio. Maintenant l'exercice des ciseaux, vous êtes en impulsion sur l'avant du pied et vous croisez pied gauche pied droit, toujours équilibré, le buste droit avec un accompagnement des bras si vous le souhaitez. Nous passons maintenant aux exercices à 0,75 points, le premier c'est le speed skater, donc là c'est pareil on va le faire au ralenti où vous êtes appuyé sur un pied puis sur l'autre avec le bras en opposition qui est placé devant. Donc, deux profils. Voilà, maintenant de face à Kim avec un peu plus de rythme. C'est parfait. Exercice numéro 2. De 0,75 points, le ski hop. Donc là, vous êtes les pieds joints. Vous commencez fléchi. Et c'est du demi-squat latéral. Donc on passe à gauche et à droite. Voilà. Plus l'écart entre les bons est important, plus c'est difficile. Le dos est bien droit, surtout les abdos contractés. Parfait. Dernier exercice. Le jumping jack. On commence pied écarté, bras en, en haut, légèrement sur l'avant du pied, et on enchaîne. Pensez à bien respirer pendant les exercices. On passe aux exercices à un point. On commence par le mountain climber. Donc là, on est en position de planche, bras tendus, les mains bien placées sous les épaules, un aliment épaule bassin cheville. donc attention à ne pas descendre le bassin ni à monter trop les fesses, et là, le genou vient vers le coude, à gauche et à droite. Quand vous maîtrisez cet exercice, on va un peu plus vite. Donc là, Hakim, on voit le genou sur le bras opposé. On n'est pas obligé de le faire. On peut le faire dans l'axe. Donc là, vous avez les deux exercices. À vous de choisir. Superbe. On enchaîne sur les burpees. Donc on part sur une position squat. Voilà. Le dos bien droit. On vient poser les mains au sol. Les jambes s'allongent. On ramène le buste au sol, donc une position de pompe, puis les pieds vers les mains, et on finit en jumping jack. Donc, on répète cet exercice, squat, pompe, ramène pied, et jumping jack. On enchaîne. Et un, et deux, ok, c'est parfait. Troisième et dernier exercice des cardio, le power jack. Donc en fait c'est un jumping jack avec squat. On départ écarté, ramener les pieds et finir squat. De profil. Donc le dos est toujours bien droit, relevez la tête, pensez à respirer.